Je sais pas si vous entendez, on n'arrête pas d'entendre un tac tac là comme ça. Bah, D'ailleurs elle est là haut et En fait c'est parce que là en fait on a une fauvette à tête noire et en fait elle fait tout le temps tac tac tac tac tac tac comme ça et en fait euh, dès que je suis arrivée elle arrête pas de faire ça et puis elle continue là elle est là. Bonjour, je m'appelle Gonelle Personnic, je suis chargée d'études à la LPO de France et nous sommes aujourd'hui donc euh, du coup au parc de Drancy pour faire un comptage sur les oiseaux. Je pense qu'on peut se mettre là, là ça me paraît pas trop mal. Comme ça, hop j'aurais vu sur la la zone. Alors enfin, ça vous va, on commence maintenant le point. Il est 7h50 du coup. Fin à 8h. Une corneille. C'est ce qu'on entend là Ça c'est ce qu'on appelle le trouble mignon. C'est un des oiseaux qu'on reconnaît plus facilement parce qu'en fait il fait une longue tirade et au milieu il fait un tr comme ça qui vibre. Deux charbonnières. J'ai pas noté ma maison bleue. Un rouge gorge. Il y avait le grand pro des jardins. Ah ça y est, il est là lui aussi. Le merle en cri d'alarme. ça va être l'heure. Bon oh, je crois qu'on est bon là. L'objectif c'est de faire l'inventaire des oiseaux sur Drancy. Donc ça va être une vingtaine de points, et de préférence on va plutôt favoriser donc, les espaces verts, que c'est là où on va avoir le plus d'espèces. Et en fait à chaque point, je vais faire des points d'écoute de 10 minutes, qui me permettront en fait, de recenser donc, à vue, ou au champ ou au cri, tous les oiseaux en fait, qui sont présents sur le, le site, et d'essayer d'avoir l'inventaire le plus complet possible en peu de temps. On doit être entre une demi-heure et quatre à cinq heures après le lever du soleil, parce que là c'est là où les oiseaux sont les plus actifs. Ah Attendez C'est quoi ça Est-ce que je peux le voir comme ça Ou est-ce qu'il s'est planqué derrière les herbes Ça y est, jeté. Et eh bon très bien, vous avez une bergeronnette des ruisseaux en plus. Ah c'est bien ça On avait donc les deux bernaches qui nichent et une bergeronnette des ruisseaux, ce qui est bien. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette espèce pour les milieux d'eau. Et pourtant c'est une qui est relativement habituelle. Voilà. Ah bah ben, c'est une bonne nouvelle. Oui bah ben, du coup ça fait déjà 21 espèces du coup sur le parc. Toute cette zone-là a été aménagée pour l'apiculture. Une maison charbonnière, ça du coup, la tête bien noire comme ça. Le fait d'avoir un partenariat avec la LPO nous permet de pouvoir, d'ici peu, pour commencer à pouvoir donner des réponses, mettre en place des actions. Ce sera des préconisations que vont nous donner la LPO par la suite pour pouvoir maintenir ou améliorer la présence des oiseaux sur nos territoires. Et j'ai un doute sur le fait d'avoir vu ce qu'on appelle un Milan royal on ne sait pas ce qu'il fait là. C'est vrai que c'est surprenant, on ne s'attend pas forcément à voir ça en ville. Un Milan royal, sachant que c'est une espèce qu'on voit très rarement dans la région, encore plus. Comme quoi, même à Drancy, milieu urbain, on peut voir de belles choses.